Comment se porte la ville de Poitapitre Quelles sont les finances de la ville Eh bien, aujourd'hui, dans face à la presse, nous recevons Henri Durimel, maire de Poitapitre. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fricton. Bonjour, andré Jean Vidal. Bienvenue dans Bonjour, cette Monsieur émission. Le -maire. Euh, Bonjour, Jean-Yves. Bonjour. Et donc, c'est pas le cheminement qu'on a l'habitude de faire, mais ça fait rien. On va prendre le, un peu, on va improviser. Et donc, parmi nous aujourd'hui, André Jean Vidal, bah, comme à chaque fois, vous êtes là depuis euh, pratiquement plus d'une dizaine d'années. Et oui, le temps passe très vite, mais toujours différent, vous avez remarqué oui, oui. On se renouvelle tout le temps. Exactement. Avant, c'était oui, hein. ben, le quotidien local, maintenant, c'est deux, deux supports numériques... Un service de presse en ligne qui arrive info. 24h sur 24. 24 voilà. 24h sur 24. Avec et une petite équipe. Un magazine. Et un magazine, un e-magazine. Vous n'avez pas besoin de vous salir les doigts avec vous. Vous avez votre tablette et vous pouvez suivre l'actualité de guadeloupe partie guyane ouais. sur l'hebdo anti-Guyane. C'est le premier euh, magazine régional, purement régional. Purement régional. Et adossé à aucun autre. Et support. hebdomadaire, chaque semaine. Ah, tous les samedis. Super. Alors, on embraye tout de suite. Bah, je vous laisse l'honneur de poser cette, euh, la première question de cette émission. Quand j'ai connu Harry Durimet, nous ne nous tutoyons pas. Je l'ai vu une fois. Il était dans un groupe. Il n'était pas content du tout. Et euh, je savais qui c'était quand même. Hein, il ne me connaissait pas. Et il était vert. Êtes-vous toujours vert mais plus que jamais, c'est pas juste une posture politique, être vert, être vert c'est mon mode de vie, je suis végétarien, je suis attaché à la nature, je suis sportif et je suis attaché à la qualité de vie, je consomme le plus possible local, donc c'est dans mon ADN d'être un écologiste. C'est très bien, je vous félicite, j'essaie je, de suivre cette voie-là, même si je suis un peu plus enrobé que vous, je fais moins de sport mais je suis assez euh, oui. légumes pays. On est tous obligés d'y venir. Hein. Les verts, euh, souvent, les verts, l'écologie, c'est souvent un certain nombre de chapettes qui se tirent dans les pattes. Est-ce qu'en Guadeloupe, c'est comme ça C'est vrai parce que les écologistes sont des gens très naturels, très euh, directs. Ils ne sont pas dans la langue de bois. Et donc, souvent, il nous manque un peu de capacité de conciliation. On est trop dans rigide et c'est vrai que chacun se croit plus écolo que l'autre et on a un petit côté d'honneur de leçon qui affecte nos relations. Vrai. Ce, qui, ce qui fait que la, la gauche, les socialistes, d'autres aussi, la droite aussi, a sa petite touche écologique en profitant de vos dissensions. Peut-être pas parce qu'on a tellement milité pour l'écologie qu'aujourd'hui ça se généralise et c'est comme si tout le monde il est beau, tout le monde il est écolo et c'est vrai qu'on n'en a pas le monopole. Donc, euh, et pour nous c'est un succès, pour moi c'est une réussite que tout le monde se convertisse à l'écologie et que nous n'en ayons pas le monopole. Euh, ben, pourquoi pas Et justement le programme écologique uh -huh. sur la ville de Poitapitre eh bien, il faut un peu d'argent pour faire de l'écologie, malheureusement, même si c'est un retour à la nature. Mais nous sommes au stade où l'écologie nous permet d'exiger de, de, de nos agents un, un certain niveau de propreté pour la ville, même si nous ne l'avons pas encore atteint. L'écologie nous permet d'impliquer les citoyens parce que l'écologie, c'est pas que la défense de la chlorophylle, c'est aussi euh, la démocratie participative. C'est l'intelligence collaborative. On ne décide pas tout d'en haut et, et, et cracher les normes que les citoyens sont obligés de respecter. Nous sommes dans la construction collective d'un projet de, de développement pour la ville. Euh, Alors quel est-il justement ce projet pour la ville de Poit-à-Pitre en écologie mais eh la ville de Pointe-à-Pitre est une ville littorale qui s'ignore depuis toujours. C'est une ville qui n'a jamais embrassé sa dimension de ville littorale, une ville qui n'a rien à envier ni à Cannes, ni à Nice, et même Saint-Jean, à Antigua. Donc euh, nous sommes résolument tournés vers la mer, faire que pointe à soit une ville qui anime, animée par des activités nautiques, de l'Oïciste à Fouillol, une ville qui développe Karokirabe et nous sommes en train de travailler avec le port pour que nous puissions créer cette interface ville, ancienne ville et le port, parce que le port, même, on regrette que c'est des barrières euh, qui séparent la ville de la mer, et les points trois voient très rarement la mer. Donc il faut que euh, nous puissions nous engouffrer dans la, la, la, le domaine maritime portuaire euh, qui bah, permettra à des commerces, à des grandes marques de venir s'installer en Guadeloupe et faire que les, les citoyens point, point 3 et Guadeloupéens bénéficient de, de la baisse des prix par le jeu de la concurrence et de l'arrivée la, de nouveaux commerçants. Donc euh, ville écologique aussi. En mobilité douce, Point à pierre c'est une petite ville de 2,6 km². Donc on doit pouvoir en 5 minutes ou en un quart d'heure maximum se rendre dans n'importe quel endroit de la ville à pied ou à vélo. Donc réduire la place de la voiture dans le centre-ville, ça aussi c'est de l'écologie, la participation citoyenne comme je vous dis. Et la désartificialisation des sols, nous n'avons pas beaucoup de territoire mais aujourd'hui l'État... L'Union européenne exige que nous retournions à la nature des espaces, puisque, comme vous voyez, la ville est facilement inondée parce que nous avons trop bétonné les sols et l'eau ne pénètre plus dans la terre mais se répand rapidement sur le territoire, causant des inondations par la vitesse de circulation de l'eau. Donc, euh, ville écologique, pointe à point tête, doit travailler à faire que la rue Vatab, qui est un canal, puisse retrouver sa dimension d'exutoire des eaux de la ville et donc il faut reconstruire la rue Vatable avec s'il le faut un pont qui que l'eau puisse circuler en dessous de la rue Vatable puisqu'on a en ayant comblé ce canal, on a obstrué l'eau et aujourd'hui avec la montée des eaux liées au réchauffement climatique, la moindre construction on touche tout de suite les premières fondations, on est tout de suite dans l'eau de mer. Donc au précapitre à tout à gagner à vivre sa dimension littorale, à intégrer dans les politiques publiques cette proximité de l'eau, ville universitaire aussi, pointe à pic, puisque nous avons une université qui paraît déconnectée, car pour y aller, on a le sentiment qu'il faut traverser Saint-Domingue pour arriver à l'université de Fouillot, mais nous voulions pouvoir et construire une voie piétonne et cyclable le long du littoral qui permettrait aux étudiants de déambuler de Fouillol à la Dars, venir au, au, dans les, les, les différents cybercafés ou médiathèques ou autres infrastructures de la ville. Donc une piste cyclable qui partirait de, de du, campus du campus euh, jusqu'à jusqu jusqu la place de la ville la... Le long, de, le long de, du Mac, euh, traverser la zone et pouvoir venir à pied en flânant ou à vélo mmh. de Fouillol et... Ça nous permettrait de, de, de faire un enrochement le long du littoral pour protéger notre trait de côte qui est déjà rogné par la montée des eaux. On voit bien que certains restaurants du carénage commencent à, à basculer dans l'eau. Donc euh, cela nous permet de, de faire l'enrochement et de surplomber cet enrochement euh, d'une voie cyclable ou piétonne. Et je le dis à toutes les rencontres qu'on a avec l'État... Et Cap Excellence, où on parle de résilience, où on parle d'atténuation des effets du réchauffement climatique et d'adaptation, je leur dis que la première chose à faire, au point à c'est de renforcer notre côte et de permettre qu'on se balade le long de la côte. Ça, ça coûte excessivement cher, ça. Mais on l'a fait à Bastère. Mm -hmm. Vous voyez bien que de Rivière-Sens, au centre de Bastère, c'est un enrochement que, à l'époque, Mme Michel chevry a pu financer avec des fonds européens, des fonds nationaux et autres. Et on ne peut pas nous dire que Pointe-à-Pitre va euh, disparaître parce que si on ne fait rien, c'est une ville qui est soumise à un aléa de submersion. Donc, on, avec les, la montée des eaux et le réchauffement climatique, on nous annonce des risques euh, de submersion euh, de la ville. Donc, on ne peut pas rester les voies croisées. Il faut protéger nos côtes, mais cette protection ne doit pas nous couper encore plus de l'université de Fouillol. Donc, c'est une ville portuaire, c'est une ville universitaire, une ville littorale, une petite ville avec un, un carrefour tout, tout la, toute la Guadeloupe vient à pointe à Tous les transports communs viennent à pointe et quand on voyage de Malaisie à Pointe-à-Pitre, c'est Kuala Lumpur, Pointe-à-Pitre, c'est pas Kuala Lumpur, Abîme. Donc nous avons une attractivité naturelle, nous avons des atouts naturels, il ne nous manque que l'argent. Et nous, nous, nous y allons chercher les états. André-Jean, voilà. d'ailleurs, deux, deux choses. La première, vous, vous auriez pu dire que c'est Saint-Malo, Pointe-à-Pitre on aurait souhaité. Par exemple, exemple, vous allez bon, que la route du Rhum soit assez mal au Guadeloupe. Là, je vous titille un petit peu, hein, mais c'est route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est euh, si ce qu'il y a est est qu partant, nous, nous sommes une Guadeloupe hein, unie. Euh, les, les enrochements et l'aménagement, Sébastère, euh, ça a été fait aussi, ça continue d'être fait à Capesterre. C'est fait au Moule depuis longtemps, c'est fait à sainte anne depuis longtemps. Il n'y a rien que pointe à pitre Moi, j'ai vu ça, ce dont vous avez parlé, il y a 20 ans, sur les plans au port autonome. C'était ça, c'était cette idée-là, de, de partir là et de, de supprimer même. Maintenant, on est en train de refaire sur le port au fond, vous voyez, une zone technique. Or, la zone technique, elle devait partir de l'autre côté, à Jarry, de façon à mettre... Les caboteurs à cet endroit-là et réserver tout le reste du déquet ouvert ouvert sur la ville, de toute façon à faire un, voilà. un, une ouverture et ensuite à partir de la darse, ça continuait en passant par euh, carénage jusqu'à euh, à la pointe euh, et, et à l'université. C'est ça qu'il faut faire. Mais, Mais pourquoi ça ne fait pas ça ne fait pas il n'y a pas d'argent. Mais nous, on n'en a pas, mais, un, mais, mais de tels travaux ne peuvent pas être financés que par pointe à ah non, il y a une, une petite partie qui a été faite fait. quand même comme ça. Oui, oui c'est à, à à, à un peu comme ça que vous voudriez et faire. que ça continue, que ça continue tout le long. Prolonger cet enrochement et l'élargir pour que nous puissions marcher dessus. Marcher et puis avoir des vélos. La piste cyclable. La piste cyclable. Parce qu'on va devoir réduire la place de la voiture. Vous voyez la rue Frébo, ça ressemble à un cafard ça ressemble à un silo à l'entrée de la rue Frébaud, ça aurait pu être une belle avenue, avec des trottoirs beaucoup plus larges, quelques petits arbustes tous les 60 mètres, où on peut flâner, s'arrêter, manger une glace, acheter un journal, s'asseoir sur un banc, euh, flâner... C'est embouteillé quand même. C'est très embouteillé, parce que trop de voitures s'engouffrent dans la ville. Mmh. Euh, donc, euh, mais c'est parce qu'on n'a pas assez de possibilités de stationnement en périphérie. Mmh. En entrée de ville, nous devrions pouvoir euh, agrandir euh, les espaces de stationnement. Ça manque. Donc, euh, nous avons ce parking de Bergevin où 500 places sont offertes gratuitement. Mais le Guadeloupé a aussi un attachement euh, à la voiture qui est excessif. On n'a pas besoin d'aller avec sa voiture jusqu'à la caisse. Ouais. André Jean, voilà. vous, vous avez fait certaines rues qui sont, qui sont euh, on, peut, on peut stationner que sur une, un côté ouais. Ouais. Plutôt que des deux côtés. Oui, oui, ça existe, euh, certaines rues, c'est comme ça. Et mais, vous allez mais... multiplier, pour, euh, par contre, la, la, la rue, la rue Frébo aurait nécessité ceci, euh, euh, je ne sais pas, euh, une semaine d'un côté, une semaine de l'autre côté, etc. Ça aurait permis de dégager plus de place. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, hein, pour habituer. Oui, ouais. Mais, ouais. mais on, on pourrait commencer ça. par ça, mais vous savez que les plus attachés à la, au stationnement à la rue Frébo, ce sont les résidents, les propriétaires de commerce et leurs employés. Donc, à 8 heures, vous arrivez à la rue Fribourg, il n'y a plus aucune place où se garer parce que les tenanciers de boutique et leurs salariés viennent très tôt, ils prennent toutes les places. Donc ça ne sert même pas leur clientèle. Ça ne sert pas leur clientèle, ça ne leur sert pas euh, voilà. économiquement, c'est un, voilà. pas c un bon, une bonne idée. Voilà, ah, oui, ce des sont des zones mortes. mortes oui. Et donc, c'est dommage, mais vous savez, il y a changement de mentalité, parce que depuis quelque temps, l'Union des services et des commerçants de pointe à des journées de rue piétonne. Il y, a, il y en avait avec, une en samedi, samedi une, dernier, là, hein, qui, hein, qui, qui devait se dérouler, donc il s'est déroulé de samedi à... Alors, quel est le bilan justement de cette rue piétonne qui s'est passée Les échos que j'ai, parce que le deuxième adjoint de la ville et le président de l'USCP, M. François Pellecullier, des échos que j'ai, puisqu'il a échangé avec moi là-dessus ce matin, euh, en réponse à quelques euh, personnes qui protestaient, qui disaient que ça leur avait pas été bénéfique, il m'a expliqué que 90% des personnes, euh, des commerçants, considéraient que c'était une réussite. Alors, moi, je leur ai proposé qu'on fasse un sondage, qu'on fasse passer un de nos em employés avec une feuille où les gens mettraient favorable ou défavorable sur leur approche de cette piétonisation. Moi, je veux aller plus vite. Donc, hein, quand je vois qu'eux, ils font des opérations ponctuelles de piétonisation, je suis favorable, dans la mesure où je me dis, ça habitue les gens à l'idée que ce sont les piétons qui passent à la caisse et non pas les bagnoles. Parce que la plupart des commerçants vous disent, ah non, si tu enlèves les voitures de la rue beau, les commerçants sont morts. Je leur dis que ce n'est pas les voitures pas qui passent à la caisse, ce sont ah ouais. des piétons. Et toutes les rues piétonnes du monde, je prends l'exemple de Sainte-Catherine à Bordeaux, ce sont des rues très animées. Et à Pointe-à-Pitre même, la Bien rue sûr. la plus animée, c'est la rue piétonne. Bien sûr. Alors vous parliez il y a un instant, c'est le nerf de la guerre, c'est le, les finances. Oui. Quelles sont les sources de revenus aujourd'hui de, de Pointe-à-Pitre comment, comment financer tous ces projets ces beaux projets de rue Priatone, de, de réaménagement du littoral. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État, par le, la région, le département, voire Cap Excellence Alors très bien, moi je peux vous dire que nous sommes arrivés, nous avons trouvé une ville avec un déficit qui représentait 200% de nos recettes de fonctionnement. C'était combien faillite, euh, eh, compte, Près de 100 millions. Euh, Lorsqu'on a entamé la procédure de révocation de l'ex-maire, c'était 90 millions qui étaient annoncés. Et depuis que nous sommes élus, nous avons mis en place une convention avec l'État, le quorum, contrat de redressement outre-mer. Et en vertu de ce contrat, l'État nous verse chaque année, depuis l'année dernière, donc ça va être la deuxième année, 1 million. L'année dernière, ils ont payé pour nous 1 million 200 mille euros de factures qui stagnaient à la perception depuis plusieurs années et qui généraient 2 millions d'intérêts moratoires chaque année. Donc ils ont payé 1 million 200 000 euros pour nous pour permettre à des petits commerces et des petites entreprises guadeloupéennes d'avoir un peu d'oxygène. Donc, en vertu de cette convention qu'au l'État nous a mis à disposition un expert, en l'occurrence une experte, Mme Emmanuel. Et j'entends les élus le dire que depuis qu'elle est arrivée, cette dame, c'est comme si on était dans une caverne dans le noir et qu'elle a allumé la lumière, puisque ça nous a permis de faire l'opération vérité, le trois l'étage des comptes de la ville qui ont fait apparaître que le déficit était de 90 millions parce qu'il y avait des, des, des dépenses dont on ne justifiait pas les avoir déjà payées. On ne, on ne savait même pas de quels actifs la ville disposait pour que nous ne payions pas de taxes foncières sur des biens qui ne sont plus à nous. Le centre des arts, par exemple, a été transféré à Cap Excellence. On ne peut plus payer la taxe foncière pour ce bâtiment qui n'est plus à nous. Il en était ainsi de la Renaissance aussi. Donc, il y a un... Euh, trois étages qui a été fait et nous avons également fermé les vannes du gaspillage et aujourd'hui au 31 décembre 2021 c'est un déficit de 30 millions d'euros, 37 millions d'euros que nous avons bien loin des 47 millions qui étaient projetés par la Chambre régionale des comptes donc on a fait mieux que la trajectoire que la Chambre régionale des comptes nous imposait et nous espérons finir 2022 avec 20 millions de déficits La, la principale dépense de, de la la ville de Pointe-à-Pitre, c'est quoi C'est des dépenses de fonctionnement avec un gros pourcentage de dépenses personnelles. La ville de Pointe-à-Pitre a un personnel pléthorique. C'est triste, mais nous ne pouvons rien faire contre puisque ce sont des fonctionnaires. 99% et 100% sont des fonctionnaires puisqu'on avait deux contrats qui sont arrivés à leur et que je pas renouvelé notamment pour le directeur des affaires financières qui a démontré qu'il était plus pour un comptable du privé que comptable connaissant la comptabilité publique. Donc nous avons, avec Mme Emmanuel, cette experte que l'État a mise à nos dispositions. Nous avons donc enclenché une trajectoire de redressement. Et ça, ça coûte excessivement cher Mais on ne paye rien, ça ne nous coûte pas. C'est un autre service gratuitement. point à bénéficie de la meilleure directrice des finances qu'on puisse avoir... Euh, sur le territoire aujourd'hui, expert en finances euh, qui était à Kourou en mission, qui est en Guadeloupe maintenant et qui nous aide à redresser et cette ville véritablement, qui nous permet de mettre en place des échéanciers. Vous savez que la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre ne payait pas les cotisations sociales. Quand j'entends certains jaser sur les médias et que euh, le, le proche était pré présider la, la caisse des écoles de pointe à pitre sans payer les cotisations à la caisse nationale de retraite. Vous avez des gens qui travaillent à la ville de pointe à pitre et à la caisse des écoles pour lesquels on n'a pas cotisé pendant plusieurs années. C'est nous, nous qui avons mis en place un échéancier aujourd'hui oui. pour payer en même temps que les cotisations courantes, les arriérés, pour éponger ces arriérés, et permettre que les personnes qui partiront à la retraite pourront percevoir leur retraite. C'est une chance pour nous puisque sur les 700 personnes que la ville paye à la Caisse des écoles, au CECAS et dans l'administration, nous espérons que 200, d'ici la fin de notre mandat, que 200 partiront à la retraite. Donc nous n'avons pas à, à, à licencier, nous n'avons pas à renvoyer des gens, nous avons à faire une gestion saine, nous avons payé 1,2 million d'euros récemment de rappel de salaire qui était dû au personnel qui n'était pas payé puisque leur carrière n'avait pas été régularisée redressée comme il le fallait donc nous avons procédé à la régularisation des carrières et payé 1 million 200 000 euros nous avons adhéré à la caisse nationale d'action sociale qui permet aux employés de la ville de bénéficier de prestations en cas de décès de départ à la retraite, de passage du permis donc j'ai pris un point particulier à l'égard de ce personnel parce que comme je leur dis je ne peux pas aller à la guerre pour redresser Pointe-à-Pitre sans une armée forte. Or, le personnel, c'est notre armée. Donc, euh, ceux qui trouvent que nous caressons dans le sens du poil, je les laisse, je laisse cette critique à leur compte, puisque je sais que si nous ne motivons pas le personnel, nous n'allons pas pouvoir accomplir hein, notre mission, et je pense que le personnel le comprend bien. André-Jean Vidal. Souvent, enfin, plusieurs fois, depuis votre élection, vous avez fait des opérations, euh, nettoyage, vous êtes là en tenue, on sent que vous avez vraiment l'art du coutelas et de, hein, et, et de la binette pour enlever les, les racines. Hein. Euh, vous êtes accompagné. Est-ce que les, les, les employés municipaux sont invités Est-ce qu'il euh, y en a qui viennent Les employés sont invités. Les agents municipaux, pardon. Les agents municipaux sont invités. Euh, beaucoup participent. Il euh, y en a qui ne participent pas, mais euh, beaucoup participent. Et les entreprises aussi nous aident. Plus d'une trentaine d'entreprises sont venues à notre secours. des entreprises qui, auxquelles parfois nous devons de l'argent et qui, la confiance que je restaure, fait qu'elles me disent « Monsieur le maire, on veut vous aider quand on voit que vous faites des efforts et que dès qu'il y a de la trésorerie, vous nous payez » donc euh, le, euh, les citoyens aussi les associations prennent une grande part et c'est plus au delà du nettoyage c'est une, une cohésion sociale c'est euh, un sentiment d'appartenance mm -hmm. à la ville que nous développons et l'attachement à ce qu'on a nettoyé on ne le salit pas mm -hmm. euh, quand on nettoie devant sa porte on mm -hmm. veille à ce que le tiers ne vienne pas y déverser des déchets donc cet état d'esprit est en train de transformer Pointe-à-Pitre. On voit bien que c'est une ville en ébullition, où chaque week-end il se passe quelque chose, les associations sont valorisées, le personnel est valorisé et mis à l'honneur. Lorsqu'il y a un agent qui se signale par un engagement dans sa mission, on, on le met en photographie, on le filme, on le met sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que leur ville est propre grâce à M. Pombo, par exemple, qui est la place de la Victoire. Donc euh, la, la démarche de grands nettoyages citoyens vise à transformer les mentalités, vise à faire que Pointe-à-Pitre ne soit pas l'affaire d'autrui, mais l'affaire de nous tous. Et je pense qu'on y arrive. Parce que quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Et quand il n'y a pas d'argent, comme je l'ai dit, on n'a pas d'argent, mais on a les gens. Et les gens, c'est une richesse. Tout. Bien, merci Monsieur le maire. Alors nous, si on a besoin d'argent, donc c'est l'heure de la publicité